Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. En direct du confinement, euh, voici notre émission Radar numéro 117 du 15 novembre 2020. Je passe la parole à Roger. Alors oui, comme l'a dit Marc, bonsoir à, à, à toutes et à tous. Alors à toutes, parce que nous allons avoir plusieurs témoignages. L'émission de ce soir, c'est l'émission Radar numéro 117. Elle est intitulée « Amiens partout ». « Santé nulle part » et elle est sous-titrée « Serial Industrial Killers » et elle a été entièrement préparée par euh, Virginie du Pérou et qui a euh, prospecté pour, euh, pour avoir les témoignages de victimes et de familles de victimes de l'amiante. Donc, euh, comme l'affiche le montre, euh, 85% des établissements scolaires ont au moins un bâtiment construit avant juillet 1997 et sont donc susceptibles de contenir de l'amiante. Donc l'amiante, c'est vraiment un problème qui n'est pas uniquement un problème des travailleurs de l'amiante. De l'amiante, il y en a partout, dans les matériaux de construction, dans l'école, voilà. Et, et à partir de là, c'est donc un problème qui nous concerne tous, et je passe la parole à Virginie pour qu'elle mène euh, le débat et qu'elle euh, qu nous présente son émission. Bonsoir à toutes et à tous, donc euh, Virginie du Pérou, certains, certaines d'entre vous m'ont déjà vu ici, donc euh, je suis la, la fille et la petite fille de victime environnementale de l'amiante, décédée de, de mésothélium, et aujourd'hui euh, j'ai tenu à ce que des, des personnes qui sont dans ma situation, c'est-à-dire des filles de victimes ou, ou épouses de victimes puissent euh, dire ce qu'elles avaient à dire. Alors, on est en pleine période de Covid, mais il ne faut pas oublier les, les victimes de l'amiante. En France, c'est 10 morts par jour. Dans le monde, c'est une moyenne de 102 euh, depuis des, des décennies. Alors, rapidement, on peut rappeler peut-être ce qu'est l'amiante. C'est une fibre minérale d'origine naturelle qui a été utilisée massivement depuis la fin de la révolution industrielle jusqu'à jusqu fin 1996 en France, avant son interdiction. Une fibre qui, était, euh, qui a été massivement utilisée pour l'isolation thermique, phonique. On peut rappeler qu'il y a trois types d'amiante, trois types principaux en tout cas, l'amiante bleue, crocidolite, l'amiante marron, mamosite, et puis l'amiante blanc. Le chrysotyle qui est encore euh, utilisé euh, à grande échelle dans des pays euh, tels que la Russie, des pays euh, de l'Asie du Sud-Est également. L'amiante a, a été utilisée en France et partout dans le monde. On a décompté 2800 produits euh, dans, les, dans les usages de la vie quotidienne. Et puis, et puis euh, bah, il reste... Euh, il reste en France, 73 kg d'amiante par habitant, ce qui est énorme. Le désamiantage coûte extrêmement cher et, et il y a surtout une volonté de ne pas parler de, de, de cette amiante qui, qui demeure en place, qui est un vrai problème. Avant de, de, de, de donner la parole à Nadine... Il faut que je rappelle que dès 1906, on connaissait dans notre pays la toxicité de l'amiante. C'est l'inspecteur Horibo qui a décrit tout ça dans le bulletin de l'inspection du travail après avoir constaté 50 décès parmi des ouvrières d'une filière de l'industrie textile en Normandie. Donc on ne peut pas dire que les industriels ne savaient pas euh, l'amiante. On va rapidement aussi décrire ce que cause cette fibre. Eh l'amiante cause des cancers, bien évidemment. Le, le, le cancer de l'amiante, le mésothélium, qui va toucher la, la plèbre, le péricarde ou le péritoine, il va causer aussi cette amiante des cancers bronchopulmonaires ou des asbestoses, donc des fibroses pulmonaires dues à l'amiante et puis des, des plaques pleurales. Alors, je, je vais commencer par laisser la... La parole à Nadine qui va nous raconter euh, l'histoire de son papa. Bonsoir, je vous fais une lecture de mon témoignage. Je suis la fille d'une victime de l'amiante. Mon père, Pierre Boyer, a été l'ouvrier de l'amiante à une usine éternique de Terre-Sac dans le Tarn de 1971 à 1984. Mon papa a subi de très lourds traitements, des séances de rayon et de chimio, sans aucune effic effic efficacité. Pardon. Il est décédé d'un mésothélium en 2003, dans d'atroces souffrances. Il avait 74 ans. Le scandale sanitaire de l'amiante la, de a éclaté dans les années 1990 et je connaissais bien sûr les risques encourus pour mon père. Égoïstement, dans le déni, on se dit, ça n'arrive qu'aux autres. Sur le conseil de son entomologue impuissant, je me suis rapprochée pour me battre auprès de l'association de défense des victimes de l'amiante du Tarn à Débat 81. J'ai pris conscience de ce problème de santé publique du mensonge de lobby. Les industriels connaissaient la dangerosité et ils ont laissé empoisonner des milliers de personnes pour leur profit. Cette fibre était un très bon isolant thermique et surtout pas, pas cher. Sa maladie professionnelle a été reconnue. Avec l'aide de cet assaut et d'un cabinet d'avocats, j'ai demandé la faute inexcusable de l'employeur que nous avons obtenu. Une autre évidence pour moi, ce fut mon dépôt de plainte en, au pénal en, en 2005, pour homicide involontaire contre Joseph Cuvelier, des termites France. En 2019, un un dieu a été rendu, écoutez ça, au motif qu'on ne peut pas dater précisément l'intoxication de mon père par l'amiante. Mon père a été exposé directement durant 13 ans, alors prouver un jour ou une heure précise, un sacré coup de massue. Depuis, on attend la paix de cette décision et surtout on espère qu'un jour ce pénal aura bien lieu. Sur 300 salariés qu'a compté l'usine éternite de Tersac, il y a eu 100 malades et 25 décès. Les autres ouvriers vivent avec cette anxiété et se couperaient sur la tête, dont mes deux, dont mes deux oncles. Pour mon père, et pour toutes les victimes et la famille, les anonymes, pour tous les lanceurs d'alerte qui ont été et qui sont encore dans cette lutte, on ne doit rien lâcher, ni oubli, ni pardon. Nous sommes des pots de terre contre un pot de fer, nous sommes des grains de sable. Merci à notre radio et merci à Virginie. Ben merci, merci à toi Nadine. Merci d'avoir témoigné pour ton papa. Merci infiniment. Et ben ton papa c'est l'exemple type d'un ouvrier qui, à qui on a caché la toxicité du produit qu'on lui faisait travailler tous les jours et à qui maintenant on dénie la, la justice. Et ça c'est juste c'est juste insupportable alors euh, l'histoire de Michel et de Christian est différente je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous qu'elle nous raconte je te laisse la parole Michel merci Virginie voilà Christian est décédé en 2018 il n'avait même pas 70 ans bon son parcours il est assez rectiligne parce que le, le principal métier qu'il a fait en rapport avec l'amiante, ça a duré 23 ans. Bon, il a fait d'autres boulots, mais ils ne sont pas concernés. Bon, moi, dans mes démarches, ça a été aussi euh, une ligne droite, hein, parce que j'ai trouvé les bonnes personnes euh, à qui m'adresser. Voilà, donc, euh, de 68 à 94, euh, il a travaillé dans une droguerie qui vendait des couvres-sols, euh, qui les posait aussi, ils vendaient de la peinture, enfin tous les produits d'entretien, c'était un, un petit magasin. Alors son boulot principal, c'était d'aller gratter sur les chantiers les vieux revêtements où il y avait de l'amiante en dessous. Donc il grattait, il enlevait les vieux couvre sols il balayait euh, le chantier pour que le poseur puisse en poser des nouveaux, il ramenait ces vieux couvre sols chargés d'amiante dans un dépôt au magasin, quoi qu'il fallait aussi, après déblayer, euh, c'était toujours dans la poussière blanche. Voilà. Il euh, a aussi euh, coupé des, des, des cordons d'amiante qu'on mettait dans les fourneaux, à l'époque pour isoler. Hein, c'était son boulot, au magasin, entre autres. Hein. Voilà, et il a fait ça pendant 23 ans. il avait en 94, quand on sait qu'en 97, c'est là que ça a été interdit, l'amiante. Voilà. En retraite, c'est là que tous les problèmes ont commencé. Hein il, il a eu un lymphome, un cancer euh, du ganglion. Après, il a fait... Euh, et après, c'était le cancer euh, euh, des, des poumons bronchopulmonaires. Voilà. Donc, euh, pour ça, il s'est fait soigner dans un hôpital euh, toujours le même. C'est pour ça que je dis que c'est en ligne droite pour lui. Hein ça m'a facilité le, la, euh, le, les dossiers quand il fallait faire les dossiers et les demander dans les hôpitaux voilà. donc ça a fini par un épanchement euh, pleural il hein, est comme ils ont dit le médecin qui a fait le certificat de décès euh, a signalé sur le certificat que c'était dû à la viande donc il euh, n'y a que là que les médecins l'ont reconnu finalement et c'est aussi son médecin traitant peu avant qu'il meure, euh, qui, euh, qui a démarré la demande de maladie professionnelle. Donc médecin traitant et médecin de l'hôpital, c'est euh, eux, CE, euh, disons que ça a été fait au dernier, quoi, euh, au moment où il allait mourir. Voilà. Donc euh, bien sûr, le cancer euh, des poumons, c'était dû à la cigarette, hein, c'est ce qu'on lui disait toujours. Les traitements, c'était toujours les mêmes, radiothérapie, chimio. Euh, on lui a même euh, atrophié un poumon avec la radiothérapie, hein, dans, dans tous ces différents traitements. -là. Donc, euh, c'était des traitements communs. Euh, C'est le médecin de famille qui a déclenché la maladie professionnelle. Alors, sur l'entourage familial, j'avais un beau frère qui a eu aussi un problème avec l'amiante. C'est lui qui m'a conseillé de, de faire euh, une démarche auprès de la finate. Alors, la FNAT, c'est la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et du Handicap. Donc, ils ont des antennes partout en France. Hein. Donc, euh, j'ai été les voir et on a monté le dossier, hein, ouais. ça, euh, donc demande des, demande des dossiers médicaux dans les hôpitaux, d'état euh, enfin, civil, enfin euh, tout, et les témoignages. Mais pour moi, les témoignages étaient assez faciles, parce que tous ces anciens collègues, ils habitent dans ma ville. Donc, euh, je n'ai pas eu trop de mal à les retrouver. Et de bonne volonté, ils l'ont fait, hein, ainsi que les, les gens de ma famille. Donc, euh, j'avais tout ce qu'il fallait. La sécurité sociale, en retour, a accepté la maladie professionnelle. Hein, donc, en fin 2018, ou mois donc, hein, avec une invalidité à 100%. Après, ça a été au Figa, hein? donc là aussi, euh, j'ai eu des indemnisations pour les différents préjudices. Donc euh, maintenant, euh, c'est en route pour la faute inexcusable, donc c'est la justice. Donc euh, ça fait maintenant deux ans, il fallait deux ans après la déclaration de maladie professionnelle. Donc euh, normalement, ça devrait passer en, 2020, en 2021. Donc euh, j'attends. Hein? Euh, bon, la, la fenêtre j'ai plus trop euh, j'ai à faire à eux, puisque euh, le, le cheminement du, du, des, des dossiers s'est fait, tout ça, euh, j'ai eu gain de cause, pour dire. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que mon témoignage il serve à beaucoup pour euh, qu'ils qu puissent faire des démarches, C'est vraiment, euh, c'est flagrant, quoi. Hein, il faut qu il, savoir qu'il y a des organisations qui sont là prêtes à nous aider. Hein, et, voilà ce que je voulais dire j'encourage tout le monde quoi, parce que c'est vraiment un, un crime public carrément Michel déjà je te remercie pour ton témoignage et puis d'avoir eu la force de faire ces démarches parce que je me souviens au tout début quand on s'est connu, on, on, de toute façon on est tellement abattu et le système en joue aussi ben, c'est pas c'est pas forcément évident de se lancer dans, euh, dans, dans dans le dossier pour la reconnaissance en maladie professionnelle qui est un véritable parcours du combattant puis pour la faute inexcusable alors ben, voilà bravo pour pour tout ça merci pour ton pour ton témoignage c'est vrai qu'il faut qu'on utilise vraiment tous les outils que l'on a à disposition pour mmh. que les nôtres soient reconnus à défaut d'un procès pénal qui ne vient pas mmh. On pourra parler tout à l'heure, mais euh, ben, bravo vraiment pour... Euh, bravo et merci d'avoir témoigné. Ah, c'est normal, c'est le, le mieux que je C'est normal. Tous tout nos témoignages, là, tous vos témoignages vont, vont servir aussi à, à une personne et leur donner la force d'agir, ben, d'agir pour faire valoir leurs droits. Donc mmh. c'est vraiment très très très important. Mais je n'aurais jamais cru que ça... Ça y est, cet impact de l'amiante, la, J'aurais J'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et ses collègues de travail, c'était pareil. Ils étaient les premiers surpris. Euh, eux aussi ont pas mal de problèmes. Parce que les derniers informés, ça a toujours été les ouvriers. Et puis, donc, les premiers concernés, les industriels savaient, mais ceux qui l'utilisaient ne savaient pas. Pareil, le témoignage de Nadine tout à l'heure, il est, il est criant de vérité. Son papa qui travaillait chez Eternit, quoi. C'est euh, ni oubli ni pardon, comme elle l'a dit tout à l'heure, Nadine. C'est tout à fait ça. Et il faut vraiment que nos voix continuent à être entendues, parce que, bon, cette année, on n'a pas eu de, de marche de, de victimes, Covid oblige. On ne parle plus de nous dans les médias. Alors là, Roger et Marc ont la gentillesse de, de, de nous inviter, de, de nous laisser nous... Nous exprimer donc il faut qu'on la diffuse partout absolument cette émission. Il faut que vos témoignages soient entendus et je vais donner la, la parole tout de suite à, à Muriel qui va nous expliquer ce qui s'est passé pour euh, Roger, son papa. Je te laisse la parole Muriel. Merci Virginie. Donc c'est Muriel, la fille de Roger qui est décédée en, le 16 mai 2016 d'un mésothélium mois et demi. Donc il a commencé à être malade le, vers 20 décembre il a fait une pleurésie donc il, son médecin traitant euh, l'a très mal euh, suivi il lui a dit qu'il avait euh, que c'était du... alors il se de douleur euh, à la cage thoracique depuis des mois et là avec la pleurésie ça a amplifié. donc papa euh, a été voir son médecin trois fois il lui a dit que c'était du rhumatisme enfin blabla donc papa a pris sur lui d'aller aux urgences à l'hôpital le 14 janvier. On lui a fait une étape et il lui a fait un, un scanner, un... un IRM. Donc là, ils ont vu qu'il avait deux litres et demi d'eau, dans le... dans le enfin dans le territoire. Et donc ils l'ont pris en charge. Et donc voilà, l'enfer le... a commencé. On l'a opéré le 2 février euh, au centre Jean-Perrin, euh, à Clermont-Ferrand. Là, ils nous euh, ont annoncé vraiment coup près. Enfin, on a eu les résultats cinq semaines après, hein. le 9 mars exactement. Mon père me disait euh, tous les jours « je suis foutu ». Donc moi j'espérais, parce que je faisais un petit peu… Pas un déni, mais <rire> quand on vous annonce ça, vous avez toujours l'espérance. Enfin bref, papa lui… Ça faisait des décennies qu'il me disait qu'il mourrait de l'amiante. Il a travaillé de 63 à 95 dans les travaux publics. Donc, euh, il a découpé des, des gros tuyaux d'amiante ciment, ciment. Il a aussi euh, inhalé des, du goudron, du plan B. Donc, mon père m'a toujours dit, je mourrai de l'amiante, je ne mourrai pas d'autre chose. Donc là, vous pensez bien que quand on lui a annoncé ça, eh ben, il a dit, je suis foutu. Donc il a agonisé pendant 4, ans, 4 mois, et demi, excusez-moi, 4 mois et demi. Alors, il a été bien pris en charge. Euh, il a fait une chimio donc le 25 mars 2016. Et, et donc ça s'est bien passé. Le samedi, tout allait bien. Et le dimanche, il m'a fait une embolie pulmonaire avec une septicémie, et puis ça, il, il s'est complètement dégradé. Euh, les médecins de Jean Perrin m'avaient dit qu'il faut faire une maladie pro, mais moi je pensais que c'était eux qui enclenchaient le processus. Donc pendant ces quatre mois et demi, je n'ai rien fait du tout, j'étais désespérée. Et donc euh, papa a fait une seule chimio, c'était prévu de la radiothérapie, il n'en a pas fait parce qu'il était trop faible. On a voulu leur refaire la chimio en avril 2016, mais trop dégradé. Euh, euh, je parle je en passant qu'il y a une petite guéguerre entre les hôpitaux, parce qu'il avait été pris en charge aux urgences de l'hôpital de Vichy, donc j'ai peiné à le faire transférer à l'hôpital de Clermont-Ferrand. J'ai quand même réussi. Il a fait un palliatif... Euh, dans, il a fait trois hôpitaux en tout, donc il a fini dans un hôpital de rééducation qui a bien voulu le, le prendre en palliatif, je l'ai béni encore, parce que là il était avec moi, et la maladie pro, euh, je l'ai faite euh, une fois qu'il était décédé, donc euh, mon entourage m'a dit tu vas au casse-pipe, excusez-moi je dis ça entre guillemets, euh, ton père est décédé, tout le monde s'en fout, mais moi, quand je suis comme une vieille mule, j'ai fait mes, les dossiers, <coughs> j'ai été convoquée à la CQ, enfin la CQAM de l'Allier, et j'ai réussi à le faire reconnaître en maladie pro, même décédée. Donc, euh, tous ceux qui nous écoutent, faites le dossier, même si votre, enfin, votre, votre papa ou la personne de, qui qui décède, euh, n'a pas eu le temps de le faire de son vivant, faites-le quand même, euh, même décédé. Alors, la CPAM euh, vous, met, vous met dans, la, comment dire, dans le désespoir plus total puisqu'ils vous disent euh, ouvertement euh, « il faut qu'on qu sache comment il a attrapé ça euh, ». Ils vous montrent des photos avec une personne qui travaille dans le, sur la route comme papa faisait. Et euh, est-ce qu'il avait un casque Est-ce qu'il avait un masque Donc euh, moi, je retiens mes nerfs et je dis, écoutez, euh, à la fin de son, sa vie professionnelle, oui, mais euh, les décennies d'avant, non. Pas de masque, pas de casque, pas de protection, rien. Et, et il finit par me dire, donc, euh, il faut qu'on sache comment il a attrapé ça. Et là, je me suis mis en colère et je lui ai regardé bien droit dans les yeux. Et je lui ai dit, faites bien attention à ce que vous allez faire. Mon père n'a pas attrapé le mésothélium en mangeant des fraises tagada. Et si vous voulez euh, ne pas le reconnaître en maladie professionnelle, alors il a, je précise qu'il a travaillé dans trois entreprises de, de travaux publics. Elles sont toutes fermées. Hein, mais il n'y en a aucune qui, qui est encore en, en, en cours. Hein. Donc pour faire là le faute inexcusable, ce n'est pas évident. De toute manière, je ne la, je ne la ferai pas parce que comme a dit Michel tout à l'heure, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et eux, par contre, ils savent très bien, pour la faute inexcusable, avec toutes les victimes de l'année, je ne pense pas que papa a été malade, ça a été le seul malade des entreprises où il a travaillé, où il n'aurait vraiment pas eu de chance, enfin, moi non plus, de voir partir mon père. Donc, ils savent très bien, eux, la CPAM, qu'il y a d'autres malades qui ont travaillé avec les gens qui sont décédés déjà qu'il n'y en a pas qu'un sur les dizaines de, de travailleurs dans les entreprises. Et euh, donc, papa, euh, j'ai quand même réussi donc, à le faire reconnaître en maladie professionnelle. Après, donc, le FIVA, il a été indemnisé. Et mon père, euh, à la fin de sa vie, m'a demandé de, donc, de, de le faire reconnaître en maladie pro, de le porter plainte. Donc, on a fait le FIVA. Le cabinet d'avocat là c'est des abréviations, donc, hein de Paris nous a aidés, et là nous allons passer en cour d'appel au mois de janvier. J'espère rien de la cour d'appel, je vous le dis franchement, parce que comme c'est tout magouille et compagnie, et que les juges, quand vous voyez qu'on refuse, qu'il faut que ça nous prouve que les gens ont attrapé cette amiante pour faire la faute inexcusable, je trouve ça inadmissible. Mais Virginie, je ferai un clin d'œil pour toi parce que quand je vais aller à la cour d'appel, j'emmènerai ton livre au président de, du tribunal. Mmh. Je lui montrerai. Oui. Je lui ferai une photocopie de ta... <rire> je vais aller jusqu'à là parce que je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère qu'il faut, faut qu'il lise un livre comme le tien. Je suis désolée quand ils auront lu ton livre, et puis d'autres gens, mais dont je connais que le tien, que je n'ai pas fini encore, parce que je pleure tellement, j'arrive pas à le lire. Euh, une fois qu'il aura lu le président, alors j'ai rien contre lui, mais je pense que, enfin bref, ou alors si je gagne, ben je serai contente. Euh, une fois qu'il aura lu ton livre, je pense qu'il aura tout compris sur la souffrance des malades et la souffrance de leur entourage. Voilà. Et... Qu ce que j'ai. Parce que j'ai plein de choses à dire, mais Et je pense que j'en oublie la moitié, mais ce n'est pas grave, je pense que j'ai dit l'essentiel. Mon père me manque. Et j'espère qu'un jour, il y aura du... des procès en pénal. Voilà. Merci Muriel. Moi, moi, ce que je. Je, je me souviens d'avoir lu sur, euh, sur Facebook, donc sur.. Euh cette plateforme que beaucoup de Français fréquentent, euh, le témoignage d'une femme qui a perdu son mari et lui ne travaillait pas dans les travaux publics, lui ne travaillait pas pour Eternit, il, il n'aurait jamais, jamais dû être en contact avec de l'amiante, non, il était professeur des écoles, et il y a eu des travaux euh, de réfection dans son école, et un matin, il est, il est arrivé, c'était après des vacances, et il y avait comme de la poussière blanche sur toutes les tables de ses élèves dans toute sa classe. Et qu'est-ce qu'il a fait eh bien, il a fait le ménage, parce qu'il ne voulait pas que ses élèves... Et voilà, et, et le, le fait d'avoir... En fin de compte, il a sauvé ses élèves, mais il, voilà, sans masque, euh, avec une serpillière, un seau. et eh bien, il a nettoyé sa salle de classe. Et eh bien, voilà, il est, il est, ce monsieur est arrivé à, à la retraite et il est mort. Et il est mort d'un mésothélium. Alors... La seule chose que je, que je sais, c'est que la, le mésothélium est caractéristique de l'amiante. C'est-à-dire, c'est la seule chose, entre guillemets, horriblement positive dans cette histoire-là, c'est que quand quelqu'un meurt d'un mésothélium, on sait qui l'a tué, l'amiante. Après, effectivement, ce qui est assez horrible, c'est de voir la justice qui demande euh, aux familles de victimes ou aux victimes de faire la démonstration de où ils auraient respiré de l'amiante. Et moi, j'estime que là, c'est là, c'est ce qu'il ne faut pas accepter. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un a un mésothélium, ça veut dire qu'il a respiré de l'amiante. Maintenant, c'est à la justice d'enquêter pour savoir où il a pu respirer de l'amiante. Alors, effectivement, quand le cancer est, ou quand les, les maladies sont d'origine professionnelle, c'est malheureusement, entre guillemets, beaucoup plus facile à retracer, alors que là, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a 80 des établissements, euh, scolaires en, en, 85% des établissements scolaires en France qui sont susceptibles de libérer dans l'environnement des poussières d'amiante. J'ai vu une photo par l'intermédiaire de Virginie d'un sol euh, de classe dans un établissement scolaire où les dalles de sol étaient décollées et donc, on voyait très bien que les élèves marchaient sur le ciment. Et donc, entre la dalle de sol et le ciment, qu'est-ce qu'il y a Il y a une colle, voilà, comme euh, malheureusement euh, le mari de Michel euh, euh, a, a manipulé, voilà. il y a une, une colle qui partait de manière pulvérulente euh, dans les couloirs et dans les salles de classe. Et donc, voilà, les, les enfants respiraient à ça. Et il y a le témoignage de Virginie par rapport à sa grand-mère. C'est Ce qu'il faut réellement s'inquiéter, c'est que l'amiante peut de manière souterraine sur parfois 80 ans 70 ans 60 ans euh, on, on est on est porteur de ces poussières d'amiante dans les bronches et d'un coup oui on commence à avoir les, la, la, la maladie qui survient et puis ah, on a du mal respiré on a des douleurs thoraciques et voilà et c'est parti et après malheureusement ben, c'est souvent quelques mois une année et, et on meurt dans des voilà dans de, dans de grandes souffrances euh, à la fois physique et, et morale, parce que c'est toujours très difficile euh, de, de partir dans ces conditions. Euh, Virginie, est-ce que tu pourrais nous parler justement de, de ces cas de personnes dont, dont, qui ont respiré de l'amiante hors de tout milieu professionnel ben Oui, bien sûr. Alors, avant de le faire, déjà, je n'ai pas remercié Muriel et je veux vraiment la remercier de, de son témoignage. Je sais qu'elle souhaitait témoigner depuis longtemps et je la remercie vraiment de d'avoir raconté l'histoire de Roger parce que je sais que ben, comme nous toutes il se présente là sa vie elle a complètement changé elle vit avec le, le chagrin comme Nadine comme Michel comme ben, comme toutes les familles de victimes de, de l'amiante hein, avec le, le chagrin et puis euh, et puis ce déni de justice qui est intolérable qui est le, le permis de tuer existe bel et bien pour les industriels l'expression elle n'est pas de moi elle est d'Annie Tébomoni qui a fondé Ban Asbestos France, euh, qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. Ban Asbestos, ça veut dire interdire l'amiante. Et Annie Thébaumoni est également présidente de l'association Henri Pesera. Alors, pour en revenir à ta question, Roger, et eh oui, moi je suis euh, issue, euh, contrairement à mes amis ici présents, je suis issue d'une famille de victimes environnementales de, de l'amiante. Et quand je fais le, le, le bilan de, de ma vie, je me dis qu'une entreprise que je n'ai même pas vue en activité à des décennies d'écart de, et à 250 km de chez moi, une entreprise a, a décidé de, de, de, de mon sort, en quelque sorte, puisque l'histoire commence quand j'ai 5 ans. Je suis très proche de ma grand-mère, Simone du Pérou à qui je ressemble beaucoup d'ailleurs avec les, les années, et tous les gens qui l'ont connue me, me disent qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et cette grand-mère, bon bah, c'était la grand-mère idéale, quoi. Et puis euh, en 1977, j'ai 4 ans et, et elle nous annonce que bon voilà, bah on, lui, on lui a retiré de, de l'eau dans les poumons, comme elle nous dit à l'époque. Donc c'est une pleurésie une pleurésie à laquelle son médecin de famille, qui est compétent, ne comprend rien. Et puis, euh, à l'hôpital de Nevers, on va, euh, on va annoncer d'une manière très, très brutale à, à la famille, dont ma maman et ma tante, sa fille, on va annoncer que ma grand-mère est atteinte d'un cancer de la plèvre, en disant, euh, eh bien, maintenant, entrez dans la pièce et faites comme si de rien n'était, elle n'en a plus pour longtemps. Voilà comment ça s'est passé. Moi, je vais être tenue à l'écart de, de, des derniers mois, en tout cas, de souffrance de ma grand-mère. Je vais la voir à l'hôpital euh, au début et c'est très, très difficile parce que ma grand-mère, c'était une personne active. Elle se levait à 4h, heures, 5h heures du matin. Elle faisait son jardin, elle faisait des kilomètres de marche. Elle avait 77 ans, elle ne les faisait pas. Elle était en, en pleine forme physique apparente et en, en 10 mois... Alors, elle n'a pas, pas subi à l'époque de traitement de, de chimiothérapie, de radiothérapie, quoi que ce soit. Elle a été ponctionnée pendant des mois et des mois. À peine le liquide partait, eh bien le liquide se reformait et on lui enlevait. Et elle a tenu comme ça 10 mois et elle est décédée, euh, décédée chez sa fille. Et, et ça a été le, le, le premier drame de ma jeune vie, on va dire. Et mon père, Paul, était donc le cadet de ses cinq enfants. Et à l'époque, on n'a pas parlé d'amiante à, à la famille, bien que, comme on l'a toutes dit, toutes et tous ici, les, les, les, les industriels savaient depuis, depuis longtemps et il faut savoir que ce cancer de la plèvre, le mésothélium, il a été identifié pour la première fois euh, en Afrique du Sud, dans les années 50, par les docteurs Slegs et Wagner. Ça, je l'ai appris également dans, dans un livre d'Annie Thébaumoni, qui s'appelle « La science asservie » aux éditions La Découverte. Ce cancer, il est identifié formellement en France pour la première fois en 1965, on est en 2020, c'est important ce que je vais dire après, euh, par, euh, par un professeur qui s'appelait le, le professeur Jean Turia. Bref, nous, en 1977-78, les médecins savent que l'amiante est responsable, mais on ne va pas nous en parler. Et On va comprendre, dans les années 90, au milieu des années 90, avec la médiatisation du scandale de l'amiante, notamment par euh, Henri Pezra. Euh, scientifique, donc, toxicologue, lanceur d'alerte, voilà, merci Nadine. Henri, qu'on voit là, à l'affiche des Sentinelles, ce, ce, ce documentaire que tout le monde devrait voir de son fils, Pierre Pesera. Henri Pesera, il va il va informer sur la dangerosité de, de l'amiante, et, et c'est là que Paul, mon père, va comprendre et va me dire, bah, c'est ça qui a tué ta grand-mère. Seulement, le mystère sur sa contamination va demeurer pendant 37 ans. Et nous voilà en juin 2014. Et Paul, mon père, à l'époque, ben, il a l'air en pleine forme, il va bien, sauf qu'il ressent comme une gêne récurrente, comme un point de côté qui ne s'en va pas. Et puis, il va finir par céder à aller voir notre généraliste. qui va lui dire « Votre poumon droit ne sonne pas creux ». Et d'examen en examen, bon, ben, voilà, on lui, on lui décèle à lui aussi. Une pleurésie, et puis euh, à Nevers, à l'hôpital de Nevers, ils vont mettre deux mois pour annoncer que mon père a un mésothélium. Entre-temps, il aura suivi ce que l'on appelle un talcage, c'est-à-dire que la plèvre qui est composée de deux feuillets, on va la coller avec du talc pour que le liquide ne se reforme pas, ce qui est une hérésie d'ailleurs, sachant que dans le talc, eh ben, il peut y avoir de l'amiante. C'est complètement dingue, mais c'est comme ça. C'est l'opération qui est pratiquée partout. Donc Paul va subir ça et il ne sait pas encore qu'il a un mésothélium. Ils vont lui annoncer un mois plus tard. Et là, c'est la stupéfaction parce que l'histoire se répète. Il va entamer un protocole, un protocole sur lequel on va nous mentir, contrairement à, à, à mes amis qui ont témoigné ici aujourd'hui. On va avoir affaire à une pneumologue arrogante, méprisante qui va mentir sur euh, le traitement de chimiothérapie qui a été validé en 2006 et qui est la référence mondiale. C'est un traitement à base de deux molécules, la limta et la cisplastine, parfois remplacées par le carboplatine. Mais euh, oui, oui vous, allez, vous avez une chance sur deux comme pour tous les autres cancers. Moi, ce n'est pas ce que je vois sur Internet, mais cette personne va mentir outrageusement. Elle va mentir sur le traitement que Paul va subir. C'est la première fois qu'il va vraiment euh, se plier à quelque chose parce que mon père, euh, mon père était libertaire comme moi. Mon père n'aimait pas l'injustice et là il comprend qu'il n'a il, il a pas le choix. Il, on ne peut pas penser autrement que se plier à ce, ce protocole, ce protocole qui est mondial. Là-dessus elle ne ment pas cette pneumologue. Et puis, euh, par contre, elle va mentir donc, sur la rémission et puis euh, sur, le second, sur le second protocole. Et d'un point de vue médical, elle va finir par l'abandonner. Alors, on va comprendre l'origine de la contamination familiale qui est commune grâce au travail de deux lanceurs d'alerte qui s'appellent Nicole et Gérard boisde et qui ont passé les... Les 25 dernières années de leur vie a dénoncé un crime social et environnemental commis par une usine de broyage d'amiante qui s'est installée à Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, en 1938, au milieu de trois écoles, en plein centre-ville, le comptoir des minéraux et matières premières, le CMMP, qui officiellement, d'après les autorités, notamment la préfecture de Seine-Saint-Denis, broyait des minéraux, mais inoffensifs, inoffensive d'après eux, en tout cas, de la silice, de l'oxyde de fer. Oui, mais leur activité principale, hormis le, le zircon qui cause des cancers du foie, entre parenthèses, et il y en a parmi les victimes recensées par les associations, et bien cette usine, son activité principale, ça a été donc le, le broyage d'amiante. L'usine jouxtait l'école du bourg. Mes amis, tout à l'heure, ont montré la, la couverture du livre que j'ai publié, euh, sur lequel d'ailleurs je ne me fais pas de bénéfice, puisque tout part aux associations dont je suis membre, que j'ai citées tout à l'heure. Euh, cette photo de, de Paul, le petit garçon, avait été prise à l'école du Bourg de Le sous bois C'est pour ça que je l'ai choisie. On découvre euh, l'origine de la contamination familiale dans le, le Parisien, aujourd'hui en France. C'est à la une, ce jour-là, le, le 26 novembre 2014. Et à la une, il y a exactement écrit « empoisonné sans le savoir ». On découvre le scandale du CMMP et tout le travail d'information organisé par Nicole et Gérard Bois, des lanceurs d'alerte, avec Banasbestos France, avec d'autres associations, comme la DEVA 93, comme Olnay Environnement, et puis des fédérations de parents d'élèves aussi qui se sont mobilisées. Et là, on comprend que ma grand-mère, bah ma grand-mère, elle n'avait jamais travaillé l'amiante, on le savait, pas plus que Paul, qui, bien que Carleur, Marbrier, Atrier, c'est-à-dire qu'il dessinait ses cheminées et il les construisait, il n'en a jamais fait une semblable à l'autre. Mon père, il avait fait son parcours professionnel et il m'avait dit euh, « non, c'est n'est pas possible, je sais qu'entre 85 et 88, euh, j'ai été en contact d'une manière, mais plus qu'épisodique, on ne peut pas compter ça sur les doigts d'une main, euh, j'ai été en contact avec l'amiante, mais jamais en milieu fermé ». Et là, mon père se souvient, donc, à la lecture de l'article dans Le Parisien, aujourd'hui en France, il se souvient de poussière partout dans son enfance. Une enfance dont il avait des souvenirs merveilleux, avec ses amis, Ahmed, Daniel et d'autres. Alors, la plupart sont malades ou morts, maintenant, bien évidemment. Il y avait des poussières partout, chez le maraîcher, au cimetière, il y en avait partout. Et... Euh, et là, ben, c'est vraiment le, le, le, le, choc, le choc émotionnel de, de comprendre qu'il a été empoisonné tout petit et qu'à 71 ans, eh bien, ça se déclare d'un seul coup comme ça, voilà, qu'il a traîné ça toute sa vie. On comprend que ben, la contamination familiale, elle est commune, elle est due à cette entreprise. On va vite comprendre, apprendre qu'il qu y a eu des plaintes au pénal, bien évidemment, Bien évidemment, il y a eu des non-lieux, 25 plaintes au pénal, 25 non-lieux pour cette entreprise qui, euh, qui donc, va quitter nez sous bois en 1991 en laissant les lieux en l'état bourrés d'amiante. Bien évidemment, je le rappelle, jouxtant l'école du Bourg, les mmh. lieux ont été squattés. Euh, c'est une horreur, c'est une infamie. Et, euh, ben ces gens-là s'en tirent à bon compte parce que des lois les protègent. La loi de 1994 sur la personne morale. Alors, l'entreprise aurait arrêté le voyage d'amiante en 1975, d'accord, mais en 1986, on les retrouve dans l'annuaire de la chimie en tant que revendeur d'amiante. Et puis, comment se fait-il qu'en mettant sous la clé en 1991, parce qu'ils sentent l'interdiction se profiler, déjà à l'époque, on commence à interdire l'amiante dans les mastiques, Donc, ils se disent « ça ne sent pas bon pour nous, on va délocaliser ». C'est ce qu'ils font. Ils partent dans l'Aisne, à Saint-Quentin, où l'entreprise se trouve toujours. Et puis, euh, bah, ils laissent les lieux, comme je l'ai dit, euh, bourré d'amiante. Donc, la dépollution des constructions, elle aura lieu en 2009-2010 sous la pression des associations. Et uniquement grâce aux associations. Et puis, euh, et puis bah, bien évidemment, l'industriel va bah, échapper, euh, ou presque, au paiement, euh, au principe pollueur-payeur. C'est-à-dire sur les 16 millions d'euros qu'aura coûté la qu coûté pardon la dépollution, le comptoir des minéraux et matières premières ne va payer que 480 000 euros, donc ça fait ça fait pas ouais, ça fait 3% de la dépollution. Donc ce sont les Olnésiens malades malades qui payent qui payent et pour euh, pour en terminer on va dire sur ce sur ce sujet là. Oui. Euh, eh bien, c est, c est, une fois de plus, c'est juste pas pardonnable, parce que voilà, c'est les histoires qui se recoupent, hein, celle de, de, de mes amis et, et la mienne. Hein. Euh, on n'a pas de procès pénal parce que ces gens sont couverts, parce que comme l'a dit Nadine en début d'émission, bon... La justice, entre guillemets, avec de gros guillemets a trouvé le, le, le, la parade, on ne peut pas dater précisément la contamination d'une victime. Alors ça, c est, c est, voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, euh, et, puis et puis on n'a pas de traitement, pas de traitement pour un cancer identifié en 1965. Enfin, il y a des personnes qui, qui se battent, il y a des médecins en France qui se battent, ils sont peu nombreux, on en parlera tout à l'heure, parce que je vois par exemple que Muriel aimerait reprendre la parole. Mais euh, le mésothélium, c'est con considéré comme le cancer des ouvriers. Et donc, il n'y a, a pas de... Il de, de, y, a, y a peu de moyens donnés. Les, les médecins qui, qui essayent de soigner les victimes demandent, demandent à corps et à cri des crédits. Et aujourd'hui, rien que sur le groupe Facebook, il, se passe pas, il ne se passe pas une semaine sans que deux ou trois personnes se retrouve dans la situation dans laquelle on s'est toutes retrouvées. Moi, c'était en 2014-2015, je cherchais partout une issue pour Paul, pour mon père, pour pouvoir le soigner, et, et je ne trouvais pas. Et je ne trouvais pas. Et Paul, il est mort comme le papa de, de Muriel, comme le papa de Nadine, comme l'époux de Michel, dans des souffrances que je ne souhaite à personne, sous un masque inadapté, avec un traitement qui qui n'en était pas un, hein. voilà, c'est terrible. On nous fait vivre ça, on nous, on nous prend la justice, on ne nous la donne pas. Il n'y a pas de traitement, c'est la double peine. Avant de, de, de, de parler de, de, de, des médecins là, qui se démènent pour les victimes de la viande, je vais redonner la parole à, à Muriel, pardon, je suis désolée d'avoir parlé si longtemps. Non, non, ne sois pas désolée parce que tu as plein de choses à dire. Ce que je voulais, et, et je l'oublie. Et de dire quand même que je remercie mais ce que je trouve aussi inadmissible c'est qu'il ya certains médecins traitants qui sont complètement à côté de la plaque ce qu'elle veut dire excusez moi mais quand vous avez un médecin traitant qui vous fait faire des radios simples pendant 20 ans papa une radio tous les cinq ans et qui vous dit euh, tu as du rhumatisme c'est du rhumatisme hein? euh, je peux vous dire qu'un mois avant que papa décède je lui ai téléphoné et je lui ai dit ce que je pensais parce que j'étais très très en colère et il m'a dit euh, j'ai dit pourquoi vous ne lui avez pas fait faire de scanner c'était un scanner tous les cinq ans réponse du médecin alors je ne tape pas dans le médical parce que je le respecte j'ai travaillé dans le médical j'ai mon fils qui en dernière année d'infirmier d'école d'infirmiers qui a pris euh, tout sur lui quand son grand-père était malade donc je le remercierai tout le temps mais quand vous avez un médecin traitant qui vous suit depuis des décennies et qui vous dit que enfin, qui dit à la fille d'une victime le scanner ça coûte cher et c'est dangereux pour la santé ma réponse a été de lui dire pas plus que l'amiante et que c'était inadmissible qu'il me réponde des, des choses pareilles alors j'espère que euh, au moins il y en a ça, qui auront des très bons médecins hein, qui les suivront de près. Et puis de toute manière, si c'est le mésothélium, il euh, ne faut pas, pas qu'on se voile à la face. Hein. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, J'avais oublié pour le CAPR 63. Euh, et ce petit clin d'œil, parce que des fois, euh, l'entourage médical est quand même, euh, pour certains, à la ramasse. Voilà. Après, si on parle des, de l'amiante dans les collèges de lycées, euh, J'ai travaillé dans des collèges et lycées, donc si vous voulez que je parle un petit peu de ce qui se passe, oui. je reviendrai vers vous, autrement je laisse la parole à, à d'autres personnes. Si... Si, sinon, moi je voulais dire juste une chose, parce que ça rebondit à la fois sur ce que tu viens de dire, Muriel, et sur ce qu'a dit Virginie, c'est que on, on voit au niveau des, des États et, et, et au niveau même international actuellement, on a deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, qui ont repris le commerce de l'amiante. Voilà. Alors là, se pose une, une véritable question. Que fait l'OMS Aujourd'hui, euh, on est dans une crise sanitaire avec le Covid. Personne ne va contester. Que, que ce virus euh, n'est pas un problème, c'est un réel problème. Mais par contre, euh, sur le nucléaire ou sur l'amiante, j'ai l'impression quand même que l'OMS ne, ne, ne remplit pas euh, sa tâche. Cette organisation mondiale de la santé euh, devrait quand même s'occuper euh, très activement euh, d'une filière industrielle qui fait en moyenne 100 000 victimes répertoriées par an. Alors, je dis répertoriées, ça va peut-être permettre à Virginie de rebondir, parce qu'en France, moi, je me, suis, je me suis aperçu, justement, en suivant Virginie, en lisant son livre et en venant à une, une, à une réunion à sous bois je me suis aperçu que le, ce sont des associations bénévoles qui s'occupent de recenser les victimes. Et en fin de compte, en France, il n'y a pas réellement le ministère du Travail ou le ministère de la Santé n'a pas un service qui va recenser les victimes de l'amiante et ça je trouve ça extrêmement grave qu'est-ce que tu peux nous en dire Virginie Alors, mais Il n'y a pas l'ARS je vous coupe, il n'y a pas l'ARS l'ARS l'agence régionale de donc oui. ouais, je vais en oui. parler Muriel en tout cas pour ce qui concerne Olnay-Soubaï oui. je j'ai pas des choses très sympathiques à dire mais qui ne sont que la, la stricte vérité mais avant de, de, de parler de, de ça, euh, moi j'ai un chiffre en tête là, il y, y a un article d'ailleurs dans Charlie Hebdo de cette semaine, une interview d'Annie Tebomoni par euh, Fabrice Nicolino, et euh, ben, le pourcentage de cancers professionnels reconnus, sachant que la plupart des cancers professionnels sont toujours dus à l'amiante et que les chiffres euh, grimpent, c'est 0,5%. Voilà, 0,5% de cancers professionnels reconnus. C'est incroyable. Euh... Donc oui, quand Roger nous parle de victimes recensées et du fait que les associations font le, le, le travail des pouvoirs publics, bien évidemment j'acquiesce et j'applaudis parce que c'est tout à fait ça. Quant aux agences régionales de santé, moi je peux parler de, de l'agence régionale de santé euh, paris île de france c'est bien simple pour le CMMP d'Aulnay-sous-Bois le scandale éclate grâce à Nicole et Gérard Boide donc en 1996 quand Nicole est en train de perdre son frère Pierre-Léonard d'un mésothélium alors qu'il n'a jamais travaillé l'amiante donc victime environnementale hein. il était riverain du CMMP euh, comme ma famille il a été, euh, ma famille avait quitté les lieux je le rappelle au début des années 60, enfin, je le rappelle aujourd'hui je ne l'ai pas dit aujourd'hui mais c'est pour, pour parler aussi du temps de latence, petite parenthèse, parce que la plupart des pneumologues, outre le fait de mettre le mésothélium sur le tabac, ce qui n'a strictement rien à voir que vous soyez fumeur ou pas, eh bien, euh, ça n'a ça pas d'incidence. Outre, outre ça, les pneumologues, souvent, vont estimer un temps de latence de 20 à 40 ans, ce qui est une hérésie, puisqu'il y a des cas qui... Euh, qui déclarent un mésothélium, des personnes qui déclarent un mésothélium après euh, un an, un an après l'exposition, il y a le cas d'un petit anglais, j'avais vu une vidéo, c'est absolument terrible, il aidait son papa à nettoyer les freins d'une moto, parce qu'évidemment l'amiante il y en a eu dans, le, dans, dans les freins et dans le canage industriel jusqu'à jusqu l'interdiction en France, hein. et ce petit gosse là qui s'appelait John, c'était un anglais, au bout d'un an euh, il a déclaré un mésothélium, à 11 ans il était mort, et puis, à côté de ça, il y a des temps de latence, parfois de plus de 80 ans. Mais pour en revenir à, à l'ARS, le scandale du CMMP éclate en 1996. Les associations que j'ai citées tout à l'heure, Banasbestos France, Adéva 93, Olné en Environnement principalement, euh, obtiennent une, une promesse en 2001 de l'Agence régionale de santé parisienne de, de, de, de, de contacter les, les victimes, les victimes potentielles. Euh, la, la promesse ne sera tenue que très partiellement en, en, en, en 2015-2016. Quand je dis très partiellement, il y a une étude du, du Giscope, j'explique tout de suite après ce que c'est. Le Giscope, c'est pareil, c'est un organisme qui a été fondé par, euh, par Annie et donc groupement d'intérêts scientifiques sur les cancers d'origine professionnelle. Il y en a deux en France, il y en a un en Seine-Saint-Denis et un dans le 84. Eh bien, euh, le Giscope euh, fait, fait une étude en 2012 qui révèle que la population impactée sur le sous bois se monte à 40 000 personnes, 40 000, 40 000 victimes potentielles d'une usine mortifère qui s'est octroyée le droit d'empoisonner ses ouvriers, les riverains, les écoliers et tout le monde, les communes avoisinantes, Sevran, etc. Parce qu'il y a des victimes jusqu'à Sevran. Euh, bon, 40 000 victimes potentielles et puis l'ARS tient sa promesse donc très partiellement avec 15 ans de retard et va en 2015-2016 se baser sur les anciens registres des, des écoliers, des écoles de sous bois Ils vont retrouver euh, 14, 000, euh, 14 000 noms. Et 7000 personnes vont recevoir un courrier, mon père va faire partie des heureux élus, entre guillemets. Alors il va recevoir un courrier laconique de l'ARS, vous avez pu être exposé à des poussières d'amiante, donc sans préciser vraiment, euh, enfin, sans préciser du tout, même que ben, quand on est exposé à l'amiante, on peut développer des pathologies incurables. Hein. Bien évidemment, hein, un courrier pas alarmant du tout. Et puis, euh, et puis euh, ben, prenez contact avec votre médecin généraliste. Quand mon père reçoit ce courrier, il lui reste quatre mois à vivre. quatre mois qui vont être un voyage au bout de l'enfer, que mes amis ont si bien décrit euh, tout à l'heure. Quatre mois dans, au cours desquels nous, nous, les familles, les proches, on se sent impuissant, en colère, sans solution. Alors l'ARS, moi je n'ai pas de, de bien à en dire, et je vois que l'histoire se répète quand, par exemple... On a assisté l'année dernière à la catastrophe de Lubrizol. Les mêmes mensonges se répètent, c'est-à-dire que le préfet ment dans l'affaire Lubrizol. Hormis le cocktail le cocktail de produits toxiques qui a explosé et a empoisonné la population de Rouen. Il ne faut pas oublier que cette usine elle avait une toiture de 8000 m2 en amiant de ciment. Et qu'il y a des gens qui plus d'un an, c'est-à-dire 14 mois après, continuent à retrouver de l'amiante dans leur jardin. Avec l'amiante, il n'y a pas de valeur limite d'exposition. Une seule fois suffit. Je vais vous donner juste un exemple. Alors, il y a des auditeurs qui vont dire que ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Vous savez que tous les vertébrés sont composés d'un... Bah, on est tous faits pareil, c'est-à-dire qu'on a tous un système respiratoire, on a tous un système... Euh, digestif, et on a tous un cœur. Et eh bien, vous voyez, moi qui suis une amoureuse des animaux qui m'ont aidé à me reconstruire un petit peu, parce que c'est toujours l'enfer, moralement, cinq ans plus tard, après le départ de mon père, dans ces conditions, Et eh bien, j'ai perdu un de mes petits épagnols bretons, Stanley, c'était il y a trois ans. Il est, il est mort d'un mésothélium. Il a été atteint au péricarde, on lui a fait retirer, donc le péricarde, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur, on lui a fait retirer, et puis, euh, six mois plus tard, eh bien, le, le mésothélium était euh, dans la plaie. On me proposait le même traitement pour mon père, à J'ai dit non, ça l'aurait euh, euh, fait rester quelques jours de plus, simplement. Voilà. Mais euh, au-delà de notre cas personnel, ce que je veux dire, c'est que notre Stanley, c'est une, une victime emblématique de ces 73 kilos d'amiante par habitant qui restent là. En fait, il avait été contaminé dans l'élevage où il était né, en Saône-et-Loire. Voilà. Alors, les chiens, les bovins, les poneys, les chevaux, les humains, voilà. On est tous à la merci de cette amiante rémanent euh, contre lequel les pouvoirs publics ne font rien. Et ça, c'est pareil, c'est intolérable. Ça veut dire qu'on est tous potentiellement exposés. Et que font les pouvoirs publics, les ARS, tout ça Les ARS recensent les, les, les, les personnes atteintes de mésothélium, c'est la seule chose qu'elles font par rapport à ça. C'est la seule chose puisque le mésothélium, euh, il doit être absolument déclaré, c'est une obligation légale. Mais après, au niveau prévention, au niveau des amiantages, le Fonds européen des amiantages que demande Badas Bestos depuis des années tout ça, pour l'instant, est resté lettre morte parce que les pouvoirs publics ont mis volontairement ce scandale de l'amiante de côté. Je veux pas... Euh, je sais que vous avez des choses à dire. Je voudrais juste, à la fin de l'émission, si vous le permettez, donner quelques pistes thérapeutiques pour les personnes qui se retrouvent dans les situations qu'on a connues. Oui, ben, oui vas-y, Virginie. Virginie, effectivement, les, là, quand on écoute le, le témoignage de, de Nadine, de, de Michel, de Muriel et, et, et le tien, euh, et effectivement, on peut se dire, mais alors, si, si moi, demain, on, on m'apprend que j'ai un mésothélium, qu'est-ce que je fais je, je saute par la fenêtre, je vais éviter les souffrances, voilà. Et qu quelles sont les pistes actuellement, les espérances médicales pour les malades de la miande, Virginie alors, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, ce, ce qui est désespérant, c'est que les services de l'État, une fois de plus, ne font pas leur travail. Il n'y a pas une plateforme qui nous indique clairement ce que l'on peut faire. Et donc, les gens en désespoir de cause, ben, ils vont subir le parcours qu'on a toutes subi. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des intervenants médicaux corrects, comme mes amis, comme ça a été le cas pour mes amis ici présents, ou bien sur des malhonnêtes, comme cette pneumologue-là, sur Nevers, qui continue d'ailleurs, hein, parce que je voudrais en profiter pour avoir une pensée euh, ce soir pour Michel, Michel qui est décédé d'un mésothélium le 4 novembre. Michel, papa de Didier, qui se reconnaîtra en, en regardant l'émission. Euh, eh bien, ce monsieur-là, il a subi le même parcours du combattant, entre les mêmes mains, et puis le, le, le même jour que lui est décédé Attilio pour qui j'ai aussi une pensée ainsi, qu ainsi que pour Sylvie, sa fille. Et, et, et les pratiques voilà, se répètent et c'est insupportable. Il y a une information qu'on peut trouver quand même sur Internet. Il s'agit du réseau Mésoclin. Ça, c'est très important. Le réseau Mésoclin, c'est un réseau de centres experts dans, dans, dans lesquels il faut absolument se rendre quand on vous annonce cette nouvelle, cette nouvelle, quand, quand on vous annonce qu'un proche ou vous-même vous êtes atteint d'un mésothélium, le réseau mésoclin, il est, il est composé de, de, de professionnels de santé qui sont vraiment spécialistes de cette pathologie et qui, si c'est possible, vont essayer de vous offrir des options thérapeutiques différentes de ce traitement qui ne mène à rien et sur lequel certains médecins, comme ce fut notre cas, mentent encore. Alors, euh, le réseau mésoclin, c'est surtout le professeur Cherperel à Lille, Arnaud Sherperel, dont, dont j'entends parler euh, d'une manière récurrente de la grande humanité avec des, des, des, des consultations d'annonces qui vont durer une heure pour expliquer aux patients, pour expliquer aux, aux familles ce dont il s'agit et puis les options thérapeutiques qui sont possibles. Euh, malheureusement, elles sont limitées. Je sais que ce, ce professeur reprend L'immunothérapie qui avait donné de bons résultats à la fin des années 90 euh, dans un traitement qui n'a malheureusement pas été validé. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Henri Pesra, donc euh, le toxicologue, hein, qui nous a quittés malheureusement en 2009 et qui a laissé des écrits par rapport à ça. À l'époque, des victimes au grade 1 de mésothéliome ont pu être euh, sauvées. D'ailleurs, on a une amie chez Banasbestos France qui a eu dans son grand malheur cette chance-là. Ce traitement n'a pas été validé. Moi, je n'ai pas, je, je, suis, je ne suis qu'un témoin, ce qui fait que je n'ai pas de, de vocation scientifique. Tout ce que je sais, c'est que le professeur Cherperel reprend l'immunothérapie quand c'est possible. Donc, il ne faut pas hésiter à, eh bien, à prendre rendez-vous, à, à, à se rendre à Lille. Et j'ai entendu parler aussi beaucoup... Du docteur David Planchard de Villejuif, de son humanité envers les victimes et leurs familles, des essais thérapeutiques qu'il mène. Alors, je ne les ai pas encore rencontrés, ces deux personnes, mais euh, j'ai bien l'intention de le faire. Si le Covid nous en laisse la possibilité dans l'année à venir, et je sais que je ne serai pas toute seule à aller les voir, il y a quelque chose de prévu à ce sujet, pour parler des options thérapeutiques et pour pouvoir mieux informer les, les patients et leurs familles, euh, malheureusement les, les, les, les possibilités thérapeutiques sont, sont encore très limitées parce que le, le, le problème aussi c'est que le mésothélium il est souvent dépisté à un stade tardif donc ça ça complique les choses ben oui c'est la pleurésie qui est là, ce que Muriel a raconté c'est des, des scanners qui devraient être passés quand on sait qu'un travailleur a été exposé et puis ben, on ne lui fait pas passer parce que ça coûte cher on entend encore des aberrations comme ça, malheureusement, et puis le mésothélium, on le dépiste tard. Et puis, et puis au milieu de tous les appels au secours sur le, sur le groupe Facebook, il y a à peu près deux semaines, une jeune femme qui m'a contactée et que je tiens à remercier du fond du cœur ici, elle s'appelle Émilie Allègre, et elle m'a raconté l'histoire de son papa qui est atteint d'un mésothélium du péritoine. Donc Le péritoine, c'est l'enveloppe le, le, le, qui entoure les, les intestins. Et puis, ben, comme nous toutes, elle s'est retrouvée dans l'impasse. Elle est tombée sur. Euh, ils sont tombés avec sa famille et son papa sur un médecin qui ne connaissait même pas d'ailleurs cette pathologie. Et puis, elle a réussi à trouver le nom du spécialiste en France qui traite le mésothélium du péritoine. Sachant que sur ce type de, de, de mésothélium, c'est là qu'il y a le plus d'avancées apparemment en ce moment, avec ce qu'on appelle une chimiothérapie à chaud. Donc pour le mésothélium du péritoine, c'est très très très important. Le spécialiste, il se situe à l'hôpital Lyon-Sud et il s'appelle le, le, le docteur Olivier Gléhen. Voilà, c'est tout ce que je sais. Euh, j'ai mis des informations sur mon, mon modeste site qui porte le nom du, du livre que j'ai écrit, « témoignage de Paul et le mien »,« amiante et mensonge, notre perpétuité ». Vous retrouvez ça dans les, les spécialistes du mésothélium en France. Et puis, je sais qu'il y a des pistes d'explorer sur Nantes, sur Saint-Nazaire, sur Montpellier. J'en sais pas plus. Et euh, j'ai des amis qui eux sont scientifiques qui commencent à aller regarder tout ça de plus près. Donc évidemment, dès qu'on a des informations, ben on les met sur le groupe Facebook, on les met sur le site de Ban Asbestos France, on les met sur le, sur le, sur le, sur le site de mon, de mon livre, et puis on diffuse partout parce que ce qui est euh, intolérable, scandale dans le scandale dans le scandale, pas de procès pénal, pas de traitement. Les patients, les personnes sont laissées comme ça. Elle cherche et entre 2014 et 2020, eh bien, je ne vois pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'on trouve, je pense, plus facilement quand même le réseau mésoclin, mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais, mais, il faut, enfin, les personnes sont tellement désemparées qu'on pense pas à aller chercher, euh, que enfin, tout ça c'est compliqué, c'est, c'est une enclume qui nous tombe sur la tête, l'annonce d'un mésothéliome, c'est, dur, donc c'est pour ça je suis vraiment heureuse qu'on puisse parler de. de vous parler et partager les quelques informations que l'on a sur les les pistes de traitement, même si en 2020 elles sont toujours et malheureusement très très limitées puisque ben ce cancer n'intéresse pas euh, les ministres de la santé successifs, voilà. Alors, euh, avant de laisser Muriel qui, qui veut réintervenir, euh, je précise que notre émission va être sauvegardée à la fois sur la page Facebook Radar, donc elle sera euh, visible, mais aussi sur notre page euh, Radar YouTube et les liens, euh, justement, vers le réseau Mésoclin, euh, vers, vers euh, les, les sites qui parlent de l'amiante, l'amiante dans les écoles, voilà. Tout, tout les, tous les liens seront mis sous la vidéo, parce que justement, cette vidéo, on l'a faite avant tout pour informer. Et aussi, moi, j'en ai eu l'idée parce que je me suis dit, voilà, nouveau confinement, euh, Virginie, elle est sans arrêt par Mons et par Vaud pour essayer d'informer les gens, euh, les réunir. C'est un, un, un vrai travail qui devrait être, pour moi, rémunéré. Voilà, moi, je, je l'avais bien au ministère de la Santé, hein. Euh. Euh, non, mais et, euh, mais, si, mais c'est ce, ce que tu fais, que tu fais ce que l'État devrait faire, et s'il s'est si, occupé du peuple, hein, voilà. Et, et donc, euh, voilà, je laisse la parole à, à Muriel qui, avait, qui voulait dire, nous dire quelque chose. Je voulais juste préciser que mon papa travaillait depuis l'âge de 14 ans, qu'il a arrêté de travailler à 55 parce qu'il avait ses années de de cotisation donc il a arrêté de travailler en 1995 et on lui a découvert son mésothélium en, de, en de, fin 2015 donc euh, il était resté des, plus de pratiquement 25 ans euh, oui c'est donc euh, je me trompe dans le calcul ben, de 95 à 2016 euh, sans avoir touché de l'amiante hein, et qu'on a découvert ça euh, plus de 20 ans après son arrêt euh, professionnel voilà donc bien. Bombe à retardement. – Oui, exactement, comme, comme les radionucléides, comme les pesticides, parce que il faut bien comprendre que euh, l'amiante, le nucléaire, les pesticides et les futurs scandales, comme les fibres de carbone, parce que là, j'ai trouvé un lien sur les fibres de carbone, et donc les gens qui, qui découpent, qui usinent et qui font des poussières, une fois que la fibre de carbone n'est plus intégrée dans la résine époxy, eh bien, il semblerait que ce soit... Euh, comme de l'amiante, et si ce n'est pire, étant donné que, malheureusement, dans les fléaux, on le trouve toujours pire. Oui, Virginie ben, Je voulais simplement dire, parce que là, tu fais le lien à juste titre avec les pesticides, moi, je dis toujours, euh, amiante et phyto, même combat, et euh, là, au milieu de cette période Covid, il y a une information capitale et cruciale qui est un petit peu... Euh, qui, qui n'a pas été assez commentée, c'est la victoire de notre ami Paul François, ancien président de Phytovictime, fondateur de Phytovictime, association qui vient en aide aux agriculteurs victimes des pesticides. Paul François, après 14 ans de combat judiciaire, est le premier en France à avoir gagné contre, contre l'empoisonneur Monsanto. Donc euh, il faut le, le dire, le répéter, et puis parler de Phytovictimes aussi, qui a un groupe sur Facebook et qui fait un travail formidable. Voilà, je, je voulais dire ça, et puis, euh, je ne sais pas si quelqu'un si quelqu a quelque chose à rajouter, mais j'ai appris encore hier un, un décès, euh, et je voulais saluer Alain et sa famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, ben, ben, je te remercie Virginie, merci Muriel, merci Nadine, merci Michel. Franchement, cette émission, c est, c est, c est elle, elle, elle va avoir du prix avec le temps. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est très important de se faire ce genre d'émission parce que ça permet d'avoir un instantané de, de, de ce qu'est la situation. Et comme tu disais, entre 2014 et 2020, tu ne vois pas beaucoup de changements. Eh bien, le fait d'informer, c'est ça qui pourra peut-être changer les choses. Les gens, oui, protégez-vous, portez un masque, car c'est un masque, mais ce n'est pas un baillon. Et donc, je dis, ouvrez-la, ouvrez-la, parlez, témoignez, parce qu'il n'y a que comme ça on peut être unis, organisés, et qu'on pourra changer les choses. Voilà, ben, je, vous je vous remercie tous, et franchement Virginie, et tu as fait un très beau travail, parce qu'il il, il fallait, euh, euh, fallait le faire, et tu l'as fait, et je te dis bravo. Voilà. Merci Virginie, merci à, vous. Merci, à vous. merci à vous. Voilà, et nous on se, on se retrouvera le 22, dimanche 22, pour une nouvelle émission euh, Radar. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci, merci à vous. Et bonne fin de soirée. Deux petites choses avant avant de conclure. Euh, ben, euh, moi, je voudrais en profiter justement pour témoigner euh, du, euh, de ce que ça peut faire, euh, justement, de euh, cette émission et puis de tout le travail que Virginie fournit. C'est que moi, j'ai compris 44 ans après ce qui avait pu arriver à mon petit frère. Euh, donc on est en 77. Euh, il a six mois et euh, on, on me dit qu'il a attrapé un virus, qu'il n'est plus capable de respirer. On le, on le met dans une boîte pour, euh, avec un, un appareil pour qu'il puisse respirer. Et je l'ai compris euh, 40 ans après, en venant à ta réunion à aulnay sous bois euh, de, quoi, de quoi il en était. Et je te remercie euh, sincèrement parce que pour moi, euh, perdre un proche, c'est très dur. Mais surtout si tu ne peux pas avoir d'explication euh, du pourquoi, du comment, c'est encore plus, plus dur. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, tout à l'heure, Roger, quand on faisait nos mises au point, tu avais euh, une, une ouverture. Euh, pour moi, que je trouvais euh, d'espoir, c'était euh, ce que tu nous avais dit. Euh, on a un devoir aujourd'hui, c'est que cet amiantage qui traîne un peu partout sur la planète, il faut qu'on le détruise. Et tu nous avais expliqué comment. Oui, il faut que tu nous dises ça, Roger. Tu, tu peux résumer ça Tu sais, rendre, iner rendre inerte euh, l'amiante euh, Oui, alors, il n'existe qu'un seul moyen de rendre inertes les différents types d'amiante qui sont euh, des, des alliages de métaux et de minéraux et c'est de, malheureusement de les porter à 1700 degrés euh, Celsius euh, je crois pendant un temps qui est entre la demi-heure et l'heure donc ça, ça demande beaucoup d'énergie et euh, je crois, c'est Virginie qui m'a appris il n'y avait qu'une seule entreprise en France qui était capable de rendre inertes les fibres d'amiante et c'est un vrai problème parce que Enfouir l'amiante, c'est-à-dire une fois qu'on a, qu a retiré l'amiante, enfouir l'amiante, ce n'est que repousser le problème, parce que ce qui est enterré finira par être déterré, c'est comme ça, c'est une loi de la nature, et donc il faut, il faut réellement aussi insister pour que le désamiantage se termine dans des fours conçus pour désactiver l'amiante, et il n'y a que comme ça qu'on ne, qu ne va pas léguer ce problème aux générations futures. Voilà. Et donc, euh, terminons là-dessus. Et puis, il faut bien se dire aussi, ben, ce sera comme pour le Covid, on trouvera des traitements. J ai, j ai, je souhaite aussi que les victimes de l'amiante, petit à petit, aient l'espérance euh, de pouvoir survivre, même si, effectivement, euh, le, le fait de, de, de subir les conséquences de l'amiante, c'est extrêmement euh, douloureux, physiquement et, et moralement. Voilà. Et bien, je vous dis... Euh, Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et, et, et surtout n'oublions pas le scandale de, de l'amiante dans les écoles, dans les établissements scolaires, euh, qui, qui est quelque chose euh, d'extrêmement de, de, grave et qui devrait nous mobiliser. Parce que quand on donne 15 milliards de subventions à l'aéronautique et au spatial et à l'industrie automobile, et que l'on ne donne rien au personnel de santé euh, et, et, et aux enseignants, et rien pour désamienter les établissements scolaires, eh bien c'est un scandale d'État. Voilà. Bonne soirée à toutes. Bonjour, je peux dire quelque oui, chose oui, Merci Muriel, on est là au pour sujet, ça. Mais, au, au sujet des établissements scolaires, tous les établissements qui ont été construits donc avant 97 sont porteurs d'amiante, là euh, euh, apparemment ils sont pratiquement tous rénovés et enfin, tous les personnels et les parents d'élèves ont, ont à leur disposition un DTA hein, qui n'est jamais euh, montré, qui est planqué dans les armoires, euh, voilà. Donc euh, on a quand même, enfin tous ces gens qui travaillent dans ces établissements, la possibilité de demander aux chefs oh. d'établissement, au rectorat et aux, aux conseils départementaux qui gèrent les collèges et conseils régionaux qui gèrent les lycées. le diagnostic amiante, c'est ça Oui. Voilà. Ouais. Et effectivement. Il ouais, dossier donner... technique de l'amiante. Voilà. voilà. Et On avait travaillé 21 ans dans des établissements scolaires qui ont été rénovés. On ne nous a jamais montré le DTA. Il faut courir après. Eh bien, merci Muriel. Et donc on invite tous les parents d'élèves les profs et les professeurs, voire même les élèves, à demander ce dossier technique à, à, à Miante pour savoir ce qu'il en est dans l'établissement qu'ils fréquentent. Voilà. Et eh bien, bonne journée. Oui, parce il y a hein. beaucoup de, de personnel qui vraiment. Qui... Voilà, et, et, et c'est ça, c'est-à-dire savoir si on a, si on est potentiellement exposé c'est aussi un facteur de survie euh, pour, euh, pour les gens qui pourraient être potentiellement atteints et développer plus tard un, un mésothélium. Voilà. Mais en préparant... Nous, ben, Virginie Oui. oui. En ben Virginie, oui. Euh, oui, ben, oui, prof, oui, donc... Tu as travaillé dans des états dans d'expérience de scolaire, moi aussi. Oui, on ah. est, on, il, y avait, il y avait des robes de sol tout déchirés en préparant l'émission, mon grand frère qui était élève ingénieur a travaillé dans l'Est le, le, de la France pour la Pénaroya, donc sidérurgie, et il se rappelle d'avoir fermé et ouvert des couvercles de lingotière qui étaient en amiante voilà, donc euh, potentiellement, et étant jeune il a respiré très certainement des poussières d'amiante, donc voilà, en préparant l'émission, je lui ai dit, voilà, euh, effectivement, il faut, je crois, moins de 5 poussière par, par un litre d'air pour euh, mais réellement il semblerait qu'une seule fibre d'amiante pourrait, oui. pourrait pourrait suffire et, et donc c'est sur tous ces problèmes là euh, on, on a aussi la complicité de certains médecins qui travaillent pour des industriels et qui veulent masquer ou tout du moins euh, essayer de, de, de minorer le risque pris il n'y a pas de risque mineur avec l'amiante euh, C'est un petit peu comme euh, les pesticides et le nucléaire, il n'y a pas de risque mineur. Quand on est en contact, eh bien on devient une victime potentielle. Voilà. Voilà. Il y a les médecines, les médecines du travail Oui, mais bon, les et médecines intervenir. Était... Voilà. Mais, mais on le voit ça bien, avant, la... Oui. avant oui. la crise du Covid, tout ça a été démantelé euh, par le gouvernement de, de M. Emmanuel Macron. Voilà. Donc euh, là-dessus, là je, je pense de toute manière qu'on aura l'occasion de refaire une émission oui. sur ce problème parce que je ne crois pas que ça va se régler euh, dans, dans les mois qui viennent ni dans les années. Donc il faut vraiment, il va falloir revenir parce qu'il faut, faut être quand même le poil à gratter. Et en venant témoigner, c'est bien, vous faites office de poil à gratter. C'est-à-dire que ils, maintenant, les, les victimes... Et les familles de victimes, elles ont un visage. Et c'est très important, ce côté humain, parce que les chiffres, quand on dit 100 000 personnes par an meurent de l'amiante, eh bien, on n'a rien dit, on n'a strictement rien dit de, de la souffrance. C'est combien, combien de dizaines de millions de personnes qui souffrent tous les ans d'avoir un proche euh, atteint par l'amiante. Voilà, le sachant ou ne le sachant pas. Voilà, bonne, bonne soirée. Merci. Et puis, euh, Merci. On se retrouvera dimanche prochain, 20h30, 21h30, pour la prochaine émission Radar. Voilà. Okay. Un dernier petit mot avant de couper. Donc parmi euh, tout, euh, toutes les réactions qu'on a pu avoir en, en direct, il y a eu Henri euh, Lecoeuvre, qui nous a dit un exemplaire travail de transmission et euh, de témoignage. Dès que possible, je me joindrai à ces conférences. Et puis il nous a surtout dit merci énormément. Voilà. Ben, merci à tout le monde. Merci, Marc. Merci à vous. Et bonne fin de soirée et euh, à, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, je termine et je publie. Oui.